Un sous-marin israélien a-t-il été pourchassé par la marine algérienne Un sous-marin israélien a-t-il été pris en chasse par deux submersibles des forces navales algériennes fin septembre Tout est parti d'une information publiée par le journaliste Darko Todorowski, spécialisé des questions militaires hier jeudi 30 septembre. La question a aussitôt enflammé les réseaux sociaux dans un contexte de forte tension entre l'Algérie et le Maroc, le nouvel allié d'Israël, dans le Maghreb. Sur Twitter, le journaliste russe a écrit qu'un sous marin israélien de type Dolphin s'est approché des côtes algériennes, et a tenté de suivre les manœuvres navales de l'ANP à la base de mercel kébir à Oran, notamment le tir d'un missile de croisière Club S, à partir d'un sous marin algérien. Ces manœuvres baptisées Rada 2021 ont été menées avec succès mercredi, 29 septembre, en présence du chef d'état-major de l'armée nationale populaire le général de corps d'armée Saïd Chanegria. Cette intrusion a été détectée par les forces navales algériennes, et deux submersibles algériens l'ont pris en chasse, et l'ont forcé à faire surface et s'éloigner des côtes algériennes. Cette information n'a pas été confirmée de source officielle. Toutefois, Selon le site algérien Mana Défense, spécialisé dans les questions de défense, l'incident a bien eu lieu, mais le 27 septembre. « Rien ne s'est passé durant cet exercice, aucune présence menaçante n'a été détectée, contrairement à ce qui a été rapporté par certains sur les réseaux sociaux », affirme Mana Défense dans un article publié ce vendredi. Le site fondé par le journaliste Akram Kariev. Affirme que c'est lors de la préparation de l'exercice, le 27 septembre dernier qu'un incident a eu lieu. Il explique qu'un submersible israélien de classe Dolphin, a été repéré par des moyens passifs puis traqué et obligé à faire surface dans les eaux internationales et quitter la zone. Mana Défense indique que les forces navales algériennes ont déployé deux sous-marins et deux hélicoptères spécialisés dans la lutte anti-sous-marine, et ont réussi à forcer l'intrus à s'éloigner après avoir été encerclé. L'incident a eu lieu en bordure des eaux internationales et le sous-marin israélien a fait surface hors de la zone, précise encore le même.